Alors, Pierre Calmar, bonjour. Bonjour. Vous dirigez iProspect France, qui est l'agence performance digitale d'Ensu de... Aegis, une grande société de communication japonaise et internationale. Et surtout, vous êtes un, un homme du digital et de la philosophie. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter L'homme à venir, votre nouvel ouvrage aux éditions Télémac. Est-ce enfin, que vous pouvez nous raconter déjà un peu le... Le... la genèse de ce livre oui, tout à fait. La Genèse, euh, c'est une réconciliation en fait. Euh, c'est vrai que ça fait maintenant 15 ans que je dirige des agences de digital. Et donc c'est vraiment mon métier, je l'adore et j'apprends plein de choses. On est en plus dans un monde qui bouge beaucoup et qui est passionnant. Euh, mais c'est vrai que je me suis toujours intéressé à la philosophie. J'ai fait des études de philo au départ, curieusement. Je vais professeur de philosophie. Et je continue bien sûr de garder la philo. Et ce qui m'intéresse dans le digital aujourd'hui, c'est justement... On est vraiment dans un monde euh, qui est en train de changer l'être humain profondément. Euh, alors j'ai de la chance puisque les vieux philosophes, eux, ils ne connaissaient pas le monde digital. Par essence, mmh. euh, Platon ou Nietzsche n'avaient aucune idée du monde tel qu'il pouvait être euh, aujourd'hui. Et donc ça m'a paru très intéressant de confronter la transformation digitale du monde, des entreprises, de l'économie, mais aussi de ce qui fait profondément l'être humain, avec justement la philosophie euh, et se poser des vraies questions sur euh, l'avenir de la liberté, l'avenir du bonheur, euh, par exemple pour nous, nos enfants et nos, et nos descendants alors justement, euh, cet homme du passé ça a, quand j'ai lu votre livre ça m'a fait penser euh, au livre de Joël de René euh, qui s'appelait L'homme symbiotique qui est parlé dans les années 95 je pense 95-96, où il décrivait déjà une sorte de surhomme euh, qui était capable d'aller euh, au-delà de, de, de ce que sait faire un homme et donc euh, une femme d'ailleurs et dans votre livre, on va encore bien, bien, bien au-delà du Cibion. Là, on est devenu, on, on est passé dans le, dans le monde de, du surhomme et de, de l'intelligence artificielle. est que vous pouvez nous décrire cet avenir euh, radieux En fait, le point, c'est que ça va tellement vite. Aujourd'hui, les technologies vont tellement vite. Euh, la digitalisation du monde va tellement vite qu'on peut imaginer que demain, un individu euh, soit même en tant que tel une notion qui va évoluer considérablement. Je parle d'hyper-individualité dans, dans le livre. Euh, une hyper-individualité demain, c'est probablement un être qui a un cerveau augmenté, avec une intelligence complémentaire au pauvre cerveau que nous avons nous, euh, modeste être humain. C'est un individu qui aura un corps différent, certainement lui-même augmenté, voire même après-demain, plus de corps du tout. Parce qu'effectivement, on peut imaginer que euh, la totalité de la personnalité soit transférée par exemple directement dans des machines ou dans un réseau, euh, et ne soit que finalement une suite de 0 et de 1. Et c'est en cela d'ailleurs que l'on parle de plus en plus de potentiel d'immortalité euh, pour les individus euh, demain. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais quand on voit la vitesse avec laquelle ces technologies évoluent, on peut l'imaginer dans un horizon de quelques siècles. Sur les fameuses théories de Kurzweil, euh, mais quelque part c'est un peu effrayant ce monde dans lequel vous voulez nous faire vivre. D'ailleurs peut-être qu'on ne vivra plus, on être tué par des machines, ou quoi, où ça va mmh. Effectivement, alors, il y a un côté effrayant, euh, évidemment, et anxiogène, mais ça c'est le cas de chaque, euh, chaque espèce qui disparaît, chaque civilisation qui disparaît. C'est vrai que les Grecs, les Mayas, les Romains, les tyrannosaures avant, personne n'a jamais imaginé sa propre disparition. Je crois que c'est intéressant, euh, d'un point de vue humain aujourd'hui, d'imaginer justement sa propre disparition qui est obligatoire et programmée, euh, c'est-à-dire qu'on va, on va évoluer tout simplement. Et pour moi, les machines, ces fameuses machines pensantes, elles ne sont pas tout d'un coup des « deus ex machina » qui vont venir nous, nous éradiquer, comme dans les films de science-fiction des années 50. C'est notre production. À une, ce sont nos descendants. C'est petit à petit les générations à venir qui vont les digérer, qui vont rentrer en synthèse, et qui vont probablement, si tout se passe bien, euh, arriver à une sorte de fusion homme-machine euh, qui va donner quelque chose d'extrêmement nouveau, et dont, à mon sens, il ne faut pas avoir peur. Euh, il faut au contraire l'accepter, en accepter l'idée. On est dans un monde où on a la chance justement de pouvoir donner les contours, la forme de cet homme à venir qui demain va être justement très différent de nous. Alors si je me repense euh, sur euh, la littérature et notamment euh, Kurt Von Gat, 1952, Player Piano, euh, Piano mécanique je crois en français, euh, il écrit un monde justement euh, post-intelligence artificielle où l'homme est devenu finalement inutile parce qu'il se réalise essentiellement dans son travail, et là, il n'a plus besoin de travailler parce qu'il y a des machines qui le font beaucoup mieux que lui, et finalement, il se retrouve un peu en dehors de la société qu'il a lui-même créée. Là, dans votre monde, il y a plus une symbiose, on revient sur notre affaire de symbiotique, là. Euh, symbiose entre les machines et les hommes. En fait, les hommes deviennent des machines, et les machines sont des hommes, on enfin, ne sait plus bien. c'est pas vraiment la même théorie. Alors, pourquoi euh, oui. Puis puis pourquoi on ne disparaîtrait pas aussi euh, ce que ce que dit euh, notre ami Stephen Hawking, c'est que, que l'avènement de l'intelligence artificielle a priori il est mieux placé que moi pour en voir les progrès euh, finalement on signale euh, le, la fin de l'homme alors c'est vrai. Euh, mais là encore faut remettre les choses dans un contexte beaucoup plus large. On peut très bien dire que euh, on a connu la fin de l'Australopithèque. Euh, ok, super, l'Australopithèque, j'en croise plus dans le métro aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison. Parfois on peut se demander, mais en tout cas, a priori, j'en ai vu assez peu, pour les temps qui courent. Mais en tout cas, je pense que c'est une mauvaise question, en fait. Euh, parce que l'avenir, c'est justement nos descendants, cest à ces hommes-machines de demain, c'est nos petits-enfants, ou nos arrière-petits-enfants, tout simplement. Donc, c'est pas tout d'un coup euh, un être qui sortirait de nulle part, et qui vient euh, simplement nous, nous éradiquer en tant qu'espèce. C'est simplement notre avenir qui nous contemple, et on, dont on commence à percevoir, justement, les contours. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est en cela qu'il ne faut pas avoir peur. Je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, on ait cette angoisse, cette inquiétude, puisque tout le monde sait que inéluctablement on est à un moment charnière où, en tant que tel, nous allons disparaître. Encore une fois, ce n'est pas grave. Les deux hypothèses, d'ailleurs, sont tout à fait pl plausibles. Hein. Je pense qu'il y a une hypothèse A, qui consiste à dire « l'humanité va disparaître dans son entièreté » parce qu'on n'aura pas maîtrisé le climat, parce qu'on aura mal géré euh, l'énergie, parce qu'on va s'entrebouffer, parce qu'il y a trop de misère sur cette planète. Et c'est une possibilité, et il faut effectivement en tenir compte. Et l'hypothèse B, elle est de dire, on va simplement évoluer pour donner naissance à quelque chose d'autre. Voilà. Mais l'être humain tel qu'il est aujourd'hui n'est que l'australopithèque de l'homme à venir. Alors effectivement, l'homme peut disparaître, on en fera disparaître certainement ses travers et, euh, et les mauvais éléments qui malheureusement ont parsemé le XXe siècle et notamment à sa tête et qui ont rivalisé d'ingéniosité pour tuer le maximum de nos compatriotes. Euh, ceci étant, est-ce qu'il ne faut pas non plus avoir une vision positive et, et, et, et, et, et, et comment dire optimiste du monde si justement, moi j'ai une vision très optimiste, euh, parce que je me place dans l'hypothèse B, justement, de dire il y aura une descendance. Et il faut qu'on fasse l'effort aujourd'hui d'aller vers cette descendance. Et donc de maîtriser finalement au mieux euh, l'avènement de ce que sera demain ces êtres nouveaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je, bon, je développe un concept dans le livre qui s'appelle La réévolution. Et la réévolution, c'est justement cette espèce de révolte individuelle positive que chacun doit faire pour quelque chose de très simple. C'est apprendre pour ne pas dépendre. Apprendre à vivre dans ce monde, et apprendre à nos enfants à vivre dans un monde très digitalisé, très différent de celui de nos parents et de nos grands-parents, pour que l'on puisse justement se projeter dans un monde que l'on va mieux appréhender, mieux maîtriser. Et ça c'est un enjeu qui est essentiel, et de toute façon il ne faut pas rêver, il y aura une partie de l'humanité qui disparaîtra corps et bien, et une autre partie de l'humanité qui, elle, va essayer de se projeter vers quelque chose, je l'espère, de positif. Il y a un point là-dessus, d'ailleurs, qui est intéressant de noter, c'est que souvent, on considère que euh, l'extraterrestre ou la machine pensante est là pour venir euh, détruire euh, l'espèce humaine euh, et nous igouiller à grand fou d'armes de, de, de, laser ou, ou tout ce qu'on veut. Euh, la réalité n'est pas forcément celle-là. Je suis étonné de voir à quel point, notamment dans la science-fiction, euh, par exemple, que je lis beaucoup, il y a assez peu, finalement, euh, d'espèces ou, ou, ou d'éléments extérieurs bienveillants. Pourquoi l'intelligence artificielle, celle qu'on a contribué à créer pour demain, serait forcément euh, destructrice pour nous Pourquoi elle serait moins bienveillante ou moins empathique que nous Au contraire, moi je fais le pari que euh, si on est nous suffisamment intelligent, on donnera peut-être naissance à un être plus empathique, plus bienveillant, et derrière euh, qui nous permettra d'évoluer de façon positive. Comment peut-on expliquer justement cette rémanence euh, du, du personnage maléfique dans, dans la science-fiction ou, ou dans la pré science fiction on, on se souvient bien sûr de Frankenstein, mais on pourrait se rappeler des Moloch de, de l'Homme invisible, euh, de, de pardon, la machine à remonter le temps, de oui. H.G. Wells, voilà, et des dates du, du, fin du 19e siècle. C'est vrai que de tout temps, on a vu euh, l'avenir de l'homme comme une sorte d'armageddon, mais pourquoi Pourquoi ça et, et, et, et je dirais, quel message peut-on faire passer aussi à nos pauvres clients qui sont là, ployés sous la transformation digitale, parfois euh, avec euh, beaucoup de mauvaise volonté ou beaucoup de crainte Parce qu'il y a beaucoup de crainte, en fait, dans, dans le monde autour de nous, de gens qui ont peur de la technologie nous, on n'arrête pas de leur dire, la technologie n'est qu'un outil. N'ayez pas peur. Et, et là, vous venez nous dire que ça va nous faire disparaître, puis que c'est pas grave. Comment on, leur, comment on les rassure Effectivement, le monde est peuplé de morlocks, et notre inconscient collectif, je pense, est peuplé de ces fameux morlocks, et donc euh, d'espèces de, de descendants qui sont en fait une régression. Mais alors là, je ne suis pas psychiatre, mais je pense que c'est un élément qui est très intéressant, justement, et que j'explique aussi euh, dans mon livre, que j'explique comme un réflexe atavique, c'est un réflexe d'espèce qui au moment de sa propre disparition annoncée se replonge dans le passé. Donc il y a une sorte de retour à l'authentique, d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui dans plein d'aspects. C'est le retour au produit vrai, au terroir, à des choses qu'on maîtrise euh, avec le bio et tout, enfin plein d'éléments qui aujourd'hui nous replongent dans un passé jusqu'à des dérives aujourd'hui et notamment dans nos sociétés parce qu'on est une société de vieux en Europe aujourd'hui et donc il y a plein de retours aujourd'hui au passé, les nostalgies de la France d'antan et, et tous les discours que l'on a aujourd'hui au niveau notamment politique. Mais ça pour moi est un, est un feu de paille et surtout est totalement condamné parce que l'histoire ne fait jamais de bouc et de retour en arrière. L'histoire ne fait qu'avancer euh, le phénomène de l'entropie et du temps. Aujourd'hui malheureusement, ou heureusement je n'en sais rien, mais il va dans un seul sens. Donc on est aujourd'hui dans un monde où on a ce paradoxe où il y a une crainte de l'avenir qui est vraiment, pratiquement génétique, et en même temps, une, un optimisme sur l'avenir pour ceux qui apprennent à vivre dans un monde nouveau et qui sont simplement ouverts à des choses qui sont novatrices et que l'on produit nous-mêmes. Maintenant, il ne faut pas faire d'angélisme. Je ne suis pas non plus pour un, un scientisme B.A. Je crois que ceux qui sont les tenants du transhumanisme, par exemple, hein, Kurzweil par exemple, euh, risque de commettre une lourde erreur. La technologie a apporté aussi des choses dramatiques. La technologie a apporté le nucléaire qui est très positif par certains aspects et qui en même temps euh, a su démontrer euh, avec Hiroshima ou Fukushima dans les deux cas de figure que ça peut avoir des, des, des effets absolument dévastateurs. Donc il ne faut pas faire d'angélisme. Mais en tout cas, euh, on a aussi le droit d'être optimiste et de regarder que l'histoire de l'univers n'a produit depuis le début que de plus en plus de complexité et quelque chose qui est du domaine d'une conscience qui évolue sans cesse. Et donc, moi, je suis dans ce cas de figure-là. Alors, une petite dernière pour la route euh, quand l'espèce humaine va-t-elle disparaître C'est quoi l'échelle de temps par rapport à tout ça Très dur à dire. Alors, les transhumanistes, justement, disent que la fusion homme-machine sera probablement à la moitié du 21 e siècle, donc euh, demain. Bon, ça, ce sera les premières expérimentations très dur de donner un chiffre. Moi, je vais vous le dire avec mes mots à moi. Quand je vois l'évolution qui existe entre mon grand-père et moi, je pense qu'elle est beaucoup plus forte que celle qui existait entre un paysan du Moyen-Âge et mon grand-père. Donc on a une hyper accélération de l'histoire qui est juste incroyable. Si je dois donner, moi, me mouiller, me donner un chiffre, je dirais trois siècles. Voilà. Dans 300 ans, on aura probablement un être qui est déjà très hybride. Et dans 700 ans, on sera passé à autre chose. En tout cas, c'est ma théorie aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 700 ans... Il y aura une archive digitalisée de cet entretien avec quelques descendants au bout, mais en tout cas, c'est une vision que j'ai aujourd'hui parce que, encore une fois, on est sur une hyper accélération de l'histoire qui est absolument sans précédent. Alors, dans 700 ans, rendez-vous sur archive.org. Merci, exactement. exactement. Merci.